Et salut à tous c'est Skaspirit, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur, euh, sur Craft. et aujourd'hui on va faire un petit peu euh, bah, de sale serveur donc euh, j'en ai créé enfin j'en ai oui j'en ai créé une je sais pas si elle existe déjà mais en tout cas moi je l'ai pensé tout seul avec mon petit ma petite tête et euh, donc euh, voilà je je la montre bon ça peut-être qu'on leur montrera un peu je sais pas trop mais bon bref voilà, donc une petite salle serveur assez bien, comme ça on peut, regarder gérer les disques là. Et là par exemple, vous voyez, c'est en enlever là. Et donc voilà, on peut gérer les disques, on peut mettre jusqu'à 120 disques à l'intérieur. Euh, si possible, je peux en faire, enfin euh, je peux un petit peu l'agrandir. Euh, donc voilà, on peut mettre jusqu'à 120 disques dedans, euh, dans, dans mon truc que j'ai fait, on peut l'agrandir encore. Et euh, donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de la refaire sur Survival modecraft euh, Et en même temps, on va commencer un petit peu la déco de la base. Mais avant, j'aurais euh, un truc bien, bien badass à vous montrer que j'ai crafté euh, comment dire, en off. Euh, parce que bon, disons que ça m'a pris quand même 3 heures à crafter. Et ça m'a bouffé pas mal de ressources. Donc, euh, on se retrouve sur euh, Survival ModCraft tout de suite Allez. et donc voilà on se retrouve euh, sur bah, sur le mode craft euh, donc ici c'est justement le serveur donc on va aller le déplacer à l'intérieur on va commencer un petit peu à faire la base euh, pour la base je veux la faire en tirant en bloc donc je vais vous montrer c'est du C'est -ce quoi tirant en... je crois que c'est comme ça un truc d'un genre ouais c'est ça regardez tirant bloc ça se craft comme ça mmh, d'accord euh, mais tout d'abord, je voulais vous montrer quelque chose J'ai fait le Flux Infused Jet Plate euh, Voilà, plus le casque, plus le pantalon, les bottes et tout Donc voilà, je l'ai fait euh, Je suis très content de l'avoir fait Mais bon, je vais vous montrer un petit peu le craft euh, Donc le craft du flux, du flux Infused Alors, il faut du cryotérium. Bon déjà, ça c'était à full merde euh, qui se craft dans le fluide transposeur transposer avec cryoterium coulant unit. Euh, qui se craft avec du fluxé d'electrum. on en fallait aussi pour le plafond. Euh, pour le, le comment le plastron. Il se craft avec de qui Enfin bon. Euh, enfin quand je vous dis le gros bordel, c'est le gros bordel. Par exemple ça, les réacteurs. Il en fallait pour faire les réacteurs, pour faire le jetpack. Euh, je pense que si vous avez vu là, regardez. Ça, ça, ça, ça, ça je pense c'était le plus simple. Après le plastron, bien sûr. Euh, donc, il faut, euh, fallait faire un Resonant jetpack, donc avec de la Resonant ender, avec de l'enderium armor planting, qui se fait avec de l'invar armor planting, qui se fait avec du bronze armor planting, qui se fait avec de l'iron armor planting, qui se fait avec du fer et du tin. Enfin euh... Voilà, j'ai plus grand chose dans mes disques, mais euh, ça va encore. Et donc je suis très content parce que regardez, euh, avec ça, bon, par contre, je vais vous montrer là, au niveau serveur, il va falloir que j'éloigne un peu les machines. Hein. Regardez. Ah non, ça, ça va. Voyons voir. Ouais, ça va mieux parce que tout à l'heure, euh, regardez, tout à l'heure, j'étais à 12,5. Euh, donc, euh, je veux bien, mais enfin, 12 ticks et demi par, euh, hein, par tick, justement. Euh, non, par seconde. Ouais, ça, 12 ticks et demi par seconde, ça va ça va très vite. Hein. Caca. Euh, voilà, donc là, j'ai mis mon, mon digital mineur. Il est... Euh, J'en ai fait un, hein, d'ailleurs, de digital mineur, hein, qui est ici. Voilà. Il est en train de miner il mine toutes, enfin, toutes les or qu'il trouve attendez je vais vous montrer stop vous config voilà donc il mine tout or. or, dict filter, or voilà donc tout ce qui est euh, iron or gold or, euh, osmium or tout ça, tout ce qui a or dans son nom, il mine alors voilà donc aujourd'hui on va un petit peu tout casser le serveur donc, euh, voilà, je vais juste aller prendre un diamond chest. Voilà, parfait. Vous savez pourquoi euh, On va même prendre une diamond pickaxe au cas où. Euh, on va prendre un diamond chest parce que on va faire ça. Voilà, parfait. Tout est bon. Alors, euh, donc maintenant, ça, je, je casse tout. Euh, même euh, même euh, ce qui est autocrafting, hein, tout. Je casse vraiment tout. Par contre, je n'ai pas prévu autocrafting pour mon serveur. Ça devrait pas être trop trop dramatique. Je relierai ça rapidement. Donc euh, voilà, on va aussi faire une petite salle pour ça. Je ne pense pas que je le ferai en tiriant. Je pense que je le ferai en bloc euh, bien noir et tout. Euh, donc voilà. Donc euh, on se retrouve euh, quand j'ai tout cassé pour commencer à faire la base qu'on va faire. Euh, je vais vous montrer. Tiens il y a un trou là Qu'on va faire euh, dans le trou de la quarry en fait On va la construire dans le trou de la quarry. Euh, tiens oh, regardez ça c'est important ça Ça c'est très important Je suis quoi du certus D'accord Hop ouais c'est très important Bon maintenant vous voyez Hop là sinon j'ai déjà traversé le trou euh, C'est pas non plus hein. Regardez attends T'as que... vu ça se met en over tout seul C'est bien ça C'est trop bien content Ok, allez On se retrouve euh, tout à l'heure euh, Oui aussi, c'est un petit peu euh, Le full, non c'est pas ça C'est euh, F, non Si c'est H ah Ouais, donc on se retrouve euh, Tout à l'heure euh, Quand j'ai fini de tout casser Mais comme vous pouvez le voir c'est un peu Long à charger, 60 millions De RF. Voilà Allez, à tout à l'heure et voilà on se retrouve, donc c'est bon, j'ai tout cassé, voilà, il n'y a plus rien. Il reste juste ça pour pouvoir voir euh, un petit peu tout ce que j'ai dans mes disques. Ouais, on, voit, on a vu les petits patterns là. regardez, hop, ouais, on voit tous les patterns. Donc euh, voilà, on a vu euh, comment ça faisait quand tout était cassé. Donc maintenant on va aller faire notre base, je ne sais pas où exactement, je pense qu'on va aller descendre assez prof profond. Ouais là c'est pas mal Ouais là c'est bien comme auteur je pense Pour déjà un premier bout de sol Regardez Genre premier bout Là ce sera genre les machines Voilà attendez on va descendre un peu Voilà là Ah oui j'ai cassé ma pioche en Ma pioche ultra cheatée là je l'ai cassé. MDR. Je suis choqué dessus. Et donc voilà on se retrouve après cette grosse coupure d'une bonne heure au moins euh, j'ai fini enfin euh, j'ai fini j'ai fini le premier étage euh, de la base c'est à dire l'entrée euh, donc euh, voilà là actuellement c'est en train de faire du, du fer fondu enfin afin de faire des blocs de fer j'en ai euh, je sais pas combien j'en ai je vais aller voir dans le coffre en Diams pardon euh, juste pour vous montrer il me reste encore ça à cuire et euh, le truc est full hein. et là il est pas bien mais donc voilà le truc est full euh, je vais aller faire cuire du fer enfin je vais, aller, euh, enfin, je vais vous montrer ce que j'ai fait plutôt hop voilà euh, je vais regarder le fer combien on en est oh ça va euh, donc voilà voilà fait ça en entrée bon c'est encore un peu sombre je fais ça en l'entrée en entrée et puis après regardez il y a, de, il y a de, de la glace là bon après on verra l'étage en dessous je me fondre, faudra que je fasse un étage en dessous mais voilà donc là on voit euh, j'ai mis euh, des glaces clear des clics des clear glaces j'ai mis euh, de la glowstone euh, là de la glowstone je sais plus comment s'appelle enfin euh, bref, c'est de la glowstone liquide en gros et puis là, euh, des piliers mais des piliers, bon je suis pas encore trop pour les piliers euh, je les trouve un peu bizarres faudra faudra que je vois mais euh, donc voilà ça ressemblera à peu près à ça à la base euh, donc après il me restera plus qu'à descendre tout ça et tout euh, et donc là, on va juste faire euh, la seule serveur euh, si on a le temps je vais voir euh, Combien de temps d'épisode on est donc je vous retrouve juste là dans 5 minutes. Ok, on est à 27 minutes de vidéo brute donc euh, ça devrait aller. On pourrait enfin, on, on peut continuer donc on va faire la petite salle serveur euh, si je trouve les blocs pour et euh, donc voilà. Hop, parfait! Non, je vais pas mourir, ne t'inquiète pas. Oh, elle est encore activée euh, et bah ben, et bah ben, et, ben, et ben voilà regarde hop là on peut faire ça parfait d'en faire la moitié sticky piston à voilà. la hop donc je disais à la un porte 1 2 3 4 5 6 6 voilà euh, non, c'est storage, tu ça ouais, c'est storage. C'est bon. Euh, M E. Parce qu'il me faut plein de trucs. Euh... ce que c'est Amplied... Um, Playhead Ah oui, il le petit 2 qui apparaît comme ça. Euh, c'est quoi C'est un porte bus Non, c'est interface, voilà. Legendary. Ah ouais, attends, il faut que j'en fasse. Voilà. Non, en fait, il m'en fallait que deux. C'est storage qui m'en fallait plus. Storage qui sont là. Hmm, c'est pas grave. Euh... Voilà voilà. Euh, c'est plutôt pas mal, donc on n'a toujours pas trouvé. Attendez, au pire on fait euh, ink. Ouais, au pire on fait du black. Hein. Attends c'est comme ça. la voilà, 16 parfait donc on a des câbles comme il faut hop il nous faut aussi euh, c'est déjà pas mal si si il nous faut un énergie acceptator euh, machin 2000 de la mort qui tue, là. je sais plus comment ça s'appelle énergie acceptator si c'est ça euh, ok on a plus de quartz glace il est où il est là il est là energy acceptator alors mais oui bien sûr hop hop ah, je regarde juste un truc ok alors voilà parfait donc là Energy cell attends donc je disais energy cell là on en fait 8 d'accord ensuite on fait une energy cell euh, max voilà dance energy cell et bah ben, c'est parfait je pense qu'on a tout pour aller sur enfin faire notre serveur et donc on croit plus qu'à injecter les disquettes dedans et normalement ça marchera Je ne suis pas su... Non Bien sûr, j'ai oublié un truc. Je viens de penser. Un truc hyper important, parce que sinon, ça va pas marcher. Euh... Glass Fiber. Glass Fiber. Non. Quartz Fiber, voilà. on va En faire euh, 12. Bah tiens. De toute façon, on pourrait en faire que 12. Donc euh... Il en aller plus bien t'en auras pas plus quand même alors donc là on va là dedans c'est parfait on voit tout ce qui se passe bien sûr c'est une blague euh... ça y est on commence à se situer quand on pose des serveurs euh, ouais reprendre ouais faudra que ce soit symétrique mais c'est pas grave euh, donc on en mettra un de chaque côté je vais changer un petit peu la, la, la forme pour que ce soit bien symétrique parce que moi je suis un maniaque de la vie euh, symétrie symétrie il me faut un contrôleur Pff, contrôleur merci il m'en faut un deuxième. Voilà. Ok, alors. On va descendre. Voilà, on descend. Hop Non. Oui Non. Non. Oui. Non. Oui. Voilà. Ça s'en va et ça revient. Je prends de la cobble faire ça bien dégueu comme il faut euh cobble cobble parfait de la bonne coble comme il faut Je te jure toi la chauve-souris là. Et là comme ça la reine. Non, je ne m'a pas vu. Si, je t'ai vu. Ok alors, euh, là, euh... parfait, et puis euh, là, si je dis pas de bêtises, ouais, alors oui ça va popper mais vous inquiétez pas je mettrai des torches, ok On se calme. Euh, donc, il me faut des storage. Ok alors les c'est pas bon bien sûr voilà des petits storage non non toujours pas voilà Parfait, alors, donc là c'est bon, euh, on va se faire euh, tous les petits câbles, donc c'est euh, Smart Cable, ici, voilà, donc, euh, Smart Cable, ici, hop, Smart, ici, voilà, parfait, là il nous faut du bleu. Pour pouvoir le relier au contrôleur. C'était pas le bon, bien sûr. Il fallait des smart Cable de base et j'ai mis les noirs. Là, parfait, donc je disais, on va mettre les smart cable normaux. Regardez, là ça va se connecter. Voilà, ok. Alors, smart cable normaux, ok. Hop, hop, hop, voilà. Là, on connecte tout à, enfin, au M controller. voilà parfait. Le M -contrôleur qui va être alimenté en objet euh, comme ça. Je sais pas comment on va le mettre. On va le mettre comme ça. Regarde, comme ça, voilà. Faudra juste relier ce, celui-là. Hop. Donc euh, ensuite, on va passer de l'autre côté. Ok, alors ensuite là, c'est bon. Euh, je vais aller regarder sur mon monde solo, rapido, pour me souvenir comment c'est fait. Euh, parce que je sais plus, je sais plus, je sais plus. Single player, non, c'est pas là, celui là. Hop et puis après on va se quitter hein euh... alors donc déjà là on voit un peu mieux euh, donc là euh, c'est ce derrière voilà qui sont reliés il y a le même contrôleur euh, qui est là le même contrôleur lui en soi, il est là euh, là c'est bon c'est relié Donc oui, il y a les deux serveurs qui sont reliés sur le câble euh, noir. Enfin, les deux, les deux parties de serveurs qui sont reliées sur le câble noir. Et puis ça, c'est relié sur euh, le ME. D'accord. Et ça, c'est relié aussi sur le me avec des glaces qui fibrent. Euh, fibres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Normalement, c'est bon, 9 peut-être. Normalement, c'est bon, il n'y aura pas besoin. Voilà. Euh, donc c'est plutôt pas mal. C'est euh, le pattern qui est en machin et lui qui est en couleur noire. Ok. Non, c'est pas là. Ok. Normalement, c'est bon. Single player là. Voilà. Alors. Euh, ok, ok. Ok, ok. Donc euh, là, si je me souviens bien mettre deux d'ailleurs on veut tout faire euh, comme défaut on va mettre euh, le le temps ouais si euh, là le pattern va être relié par le dessous non ça c'est les blacks là c'est pas bon le pattern va être relié par dessous à là on en mettra deux. Alors, c'est pas exactement la même chose. Là, voilà, on aura deux patterns et là, on aura les crafting. Non. Hop, alors, pour les crafting, euh, là. Euh, pour les crafting, c'est simple. On va mettre deux trucs comme ça. On va mettre deux trucs comme ça aussi. Euh, C'est les noirs, ça. Hop. Et puis là. Ah là. Voilà. Là aussi, on va en mettre. Là. Là. Non. Pikax, s'il te plaît merci euh, là il en faut aussi de là euh, là donc là les noirs ils sont là bien je crois que c'est bon je vais juste mettre ça non c'est pas bon j'ai oublié un truc bien sûr j'ai oublié les interfaces et storage bus. Euh, si c'est cela, c'était bon. Non, c'est pas bon. Oh, si c'est bon. oulala, là là, ça pue bien, moi. Donc, storage bus, et eh bah, ben, j'ai pas mis dans le bon sens, bien sûr. Euh, non, c'est interface en premier. Ensuite, storage bus. Et ensuite, on remet le câble interface en premier storage bus et on remet le câble et là normalement hop voilà bon à part qu'il est un peu un peu choqué je changerai peut-être la couleur et voilà voilà voilà et normalement je crois qu'on a tout mis dedans si je dis pas de bêtises on va juste faire un truc qui s'appelle une petite porte Voilà. Donc, bon, on mettra de l'anti-bloc ensuite après, hein, mais euh, voilà. En gros, tu fais ça, tu fais ça. Euh, J'aurais peut-être dû prendre si c'est bon, j'ai le marteau. Ma porte reste là. Non. Ma porte, ah elle est là, je l'ai vue. Ok alors, euh... hop donc là voilà parfait. Non c'est pas bon. Voilà et en fait comme ça là on pourra y aller mais genre discrètement. Parce que sinon, après, ça fait un peu dégueu. Donc, voilà. Voilà, voilà. Après, on mettra des, des trucs pour cacher. On va aller faire des trucs pour cacher. Et on va les refaire. On va aller faire les câbles pour l'énergie. Je sais pas si j'en ai encore. Euh... Non, je crois pas que j'en ai. Euh... Non, je n'ai pas. Donc, on va aller juste aller faire... Euh... Bon, on va mettre des basiques. Je sais pas si on peut faire ultimate. Allez. Ultimate. Ah, C'est quoi C'est Ultimate Universal. Ok, alors. Hop. Hop. Ok, on n'a plus de... Attends. Euh... C'est quoi? Ici, c'est Alloy. Merci. Hop, on va mettre ça là-dedans. On va mettre de la redstone. Non, c'est pas de la redstone. C'est du diamant. On va mettre 3. Parfait! 8, ouais, 7, c'est bon. 7, c'est bon. Hop! 48 et ultimate. Merci. 48 aussi. Ok. Alors, j'espère qu'il y aura assez pour descendre jusqu'au fond de la base. On va mettre ça là. ok de toute façon après il va falloir recharger et ça c'est pas forcément le meilleur moment ok euh oui Oui il y a des mobs de partout, je fais éclairer aussi Allez viens Viens Viens Viens Viens Non, tu fais oui mais tu fais non Ok alors, le câble qui va contre la paroi, voilà. Et euh, l'acceptateur, il est là. Parfait. OK. Ok, alors euh... là on va remettre tout ça là-dedans. Euh, non, pas la wrench, c'est pas grave. Wrench, hop. Alors, est-ce que ça marche? Par exemple, je sais pas, moi je vais piquer quelques disquettes là, je prends celle-là. 0, 0, 0. D'accord. Ok. C'est de là. Je vais en prendre du 64K à peu près pleine. À là. Au bon, pire, vous savez quoi Je vais tout prendre. On va voir si ça marche. Si ça marche, je suis content. Si ça marche pas, c'est que j'ai foiré l'épisode. Hein <rire> euh, ok. Alors. Euh, non d'accord je peux pourquoi il n'y a plus le bruit du, du truc faut pas chercher des fois hein. j'ai ok alors donc pattern ok alors l'instant j'en ai mis euh, un truc complet ouais ça euh, ouais c'est ça j'en ai mis 10 donc c'est bon regardez ça a rempli celui-là il est allumé et je sais pas si celui-là s'allume celui-là s'allume aussi parfait alors euh, on va aller mettre tout ça on va mettre des 64k hop des 4k des 1k et ben voilà regardez les serveurs sont opérationnels. Ils marchent. Est-ce qu'on voit à l'intérieur Ouais, on voit à l'intérieur, c'est parfait. Ok, alors, la prochaine fois, on reliera l'autocrafting à tout ça. Et eh ben j'espère que ce petit, ce, cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Et vous abonner à la chaîne. Ça me ferait vraiment très plaisir. Sur ce, on se retrouve euh, pour une prochaine vidéo euh, tuto. Je ne vous dévoile pas le contenu bien sûr. On a assez de faire, je pense. Et euh, donc euh, bah voilà. Moi je vous dis salut à tous. C'était Spirit pendant que je vais faire du verre. C'est parfait. Regardez. Voilà. Cette machine travaille toute seule pour moi.